En mars 2020, nous avons été confrontés à un confinement et la formation 4 s'est retrouvée en difficulté avec des recommandations ministérielles qui euh, imposaient de ne plus faire aucun cours, même des épreuves pratiques en présentiel. compte tenu de cette contrainte, nous avons décidé de réaliser une expérimentation pédagogique qui permet de proposer une séance de simulation en utilisant les modalités de la classe inversée et les modalités de la simulation, par contre sans regroupement physique sur une thématique comme l'entretien de recadrage. En partant des expériences que nous avions sur la simulation, nous avons défini quatre temps. Un briefing, pour commencer, euh, qui consiste à prendre connaissance de la vidéo préalablement réalisée sur l'entretien de recadrage. Ensuite, euh, L'étudiant est amené à analyser aussi, de façon asynchrone, euh, cette euh, vidéo avec à l'aide d'une grille. Puis un, une étape que nous avons eu euh, donc à rajouter, qui est un débriefing collectif, pré-débriefing, qui consiste à partager euh, justement l'analyse en groupe d'étudiants. Ensuite intervient le débriefing avec les formateurs. Paul Callens, cadre supérieur de santé, formatrice à l'IFCS, CHU de Rouen. Loïc Martin, cadre supérieur de santé, formateur à l'IFCS du CHU de Rouen. Bonjour, Karen Petitjean, cadre de santé formatrice, IFCS, CHU de Rouen. Globalement, le retour d'expérience est très positif. Sur une échelle de Likert de 1 à 5, on peut voir que le taux de satisfaction est très, très élevé à 5 sur 6 pour 51,6 de la satisfaction, et pour 6 sur 6, c'est-à-dire tout à fait satisfait, on est proche des 49%. Et on peut retenir en fait 5 points forts au regard de, de cette expérience. Tout d'abord, le séquençage pédagogique qui a été vraiment apprécié de la part des étudiants. Ensuite, la mobilisation de la théorie. Le fait de prendre du recul et de se positionner dans une posture réflexive. Un échange avec les pairs et le fait de mener demain euh, un entretien de recadrage beaucoup plus efficace. Comme ce format perdure et nous a montré son efficacité, euh, nous pouvons dire que mieux former, c'est mieux manager et c'est mieux soigner. Sur le moyen terme, cette euh, contrainte transformée en opportunité nous a conduit à apporter une réflexion sur nos pratiques en simulation en introduisant de nouvelles modalités. Ce nouveau format de simulation permet aussi d'ajuster et de se questionner sur le rapport au temps et à l'espace.